Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastique Kit. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo démonstration de colle. Les colles à plastique pour maquettes. Alors j'ai voulu faire une vidéo, car il y a beaucoup de personnes euh, qui malheureusement arrêtent la maquette à cause des colles. Parce que bien souvent quand on achète des, des, des maquettes en kit, ils fournissent des colles qui sont pas terribles. Alors pour ça, j'ai voulu vous faire une petite vidéo tuto avec euh, des tests à l'appui. Nous allons commencer avec la colle extra fluide de chez Tamiya donc c'est une colle qui est vraiment très très liquide. Euh, je l'utilise généralement pour toutes mes maquettes et figurines car en fait ça s'applique très très très bien. Euh, c'est assez fin et ça, ça dissout légèrement le, le plastique sans laisser de marque. Ensuite nous avons la Tamiya Cement donc c'est une colle qui est beaucoup plus épaisse mais qui est tout aussi transparente donc c'est vraiment pas mal du tout on verra ça après avec les tests on voit bien la texture c'est un peu plus épais c'est pas comme de l'eau pas tout à fait comme l'extra fluide ensuite nous avons la super glue. alors c'est de la superglue en gel la super glue en gel, alors c'est vraiment pratique, ça évite que ça coule partout et en plus il y a une petite buse et une petite gâchette pour pouvoir mettre la quantité qu'il faut Et pour finir, je finirai avec bah, une colle justement qui est vendue dans les kits à plastique alors ça c'est une vieille colle que j'ai gardée, mais on va quand même faire des tests à la fin et on verra bien ce que ça donne Voilà les trois produits qu'on va tester donc, ce que j'ai fait, euh, j'ai préparé différents éléments en plastique, dont une figurine, pour vous montrer, et des maillons de chenilles. Alors j'ai pris des petits maillons de chenilles parce que ça, on sait tous que c'est euh, la grosse galère quand on reçoit des blindés avec des chenilles euh, qui sont pas en, en caoutchouc, mais qui sont... Une par une. On va faire un premier test avec la Tamiya extra fluide. Alors j'ai limé le tronc de la figurine, voilà, et on va venir appliquer. Alors quand on applique la première fois, le plastique absorbe les solvants de la colle, donc du coup, toutes les petites bavures que vous avez, ben c'est pas très très grave si c'est des micro-miettes de, de la lime car ça va les fondre. Et au final, ça va nous permettre d'avoir une matière en plus de plastique fondu et ça va nous faire souder la maquette, regardez je vais appliquer, c'est un petit peu mou et je peux travailler comme ça alors je travaille, je fais des petits gestes tout en appuyant de gauche à droite très très léger pour pouvoir créer une soudure, et là ça soude et voilà alors au bout de 10 minutes, 5 minutes c'est on peut encore le travailler voilà la figurine est bien soudée et le résultat et propre nous allons faire un deuxième essai avec l'extra fluide sur les bras alors cette fois-ci je vais exagérer un peu le, le collage mais c'est pour vous montrer au cas où vous avez un problème par exemple vous mettez la colle donc là on voit bien c'est très transparent donc on l'applique et vous voyez ça a déjà absorbé pratiquement toute la colle alors je remets une deuxième couche donc voilà et donc c'est là où est le problème vous commencez à positionner par exemple un élément vous êtes là ah. voilà vous commencez à l'appliquer donc la colle elle glisse machin et vous dites et un problème c'est pas ça c'est mal ajusté qu'est ce qui va se passer à un moment donné si vous vous en rendez compte voilà alors là vous voyez ça commence à faire des bavures et vous, vous dites mince là, la, la, la maquette est massacrée alors quand c'est comme ça il faut pas paniquer alors là j'exagère vraiment le mouvement c'est vraiment pour vous montrer euh, euh, comment on peut rattraper la, la maquette et bien tout simplement vous allez rediluer votre colle d'avant car les solvants vont refondre et vous allez pouvoir retravailler votre plastique Regardez, là vous voyez ça tient, Mais ce que je vais faire, regardez, ça va tomber tout seul, je vais remettre, ça va se dissoudre dedans directement, et voilà. Du coup je remets une couche, afin de pouvoir remettre mon élément en place, donc notamment le bras de la figurine, et venir le travailler définitivement à sa place. On appuie bien, on fait des petits gestes. Là, je prononce bien pour vous montrer sur la vidéo, bien entendu. Voilà, je fais des petits va-et-vient et on voit que ça crée comme un petit boudin, une petite soudure autour de mon bras. Mais au moins, je me retrouve pas avec un creux. C'est bien caché pour encore le travailler, vous avez du temps. Alors bon, je pense que les temps de séchage, il faut compter, on va dire, au bout de 10 minutes sans y toucher. Euh, voilà, c'est collé. Et vraiment on a un résultat impeccable. Sans bavure, sans couleur, malgré que je l'ai reprise à deux fois. Et en plus j'y ai mis les doigts. On va faire un dernier exemple avec la tête. Donc je viens bien charger mon, mon pinceau et je dépose la goutte. Voilà, ça se remplit pratiquement directement. Tellement liquide. On va venir placer la, la tête. Je vais essayer de vous montrer de près. Voilà, ça fout légèrement le tour, on appuie bien, on ajuste notre tête. Si on voit qu'il n'y en a pas assez, par exemple, vous voyez là, je vois que ça sèche un peu et ça ne veut pas tirer car la, la colle a absorbé directement le plastique. J'en remets un petit peu, c'est pas grave, c'est tellement fluide et là je viens écraser. Ça fait bien fondre, je vais essayer de vous montrer, le résultat est impeccable. Maintenant, on va passer à la Tamiya Saimond. Alors celle-ci est beaucoup plus épaisse. Elle est beaucoup moins fluide que la précédente. Alors elle est assez pratique pour les choses, hum, assez épaisses, contrairement à celle qui est fluide. Par exemple, je vous ai pris les maillons de chenille de, de char. Tout le monde sait que c'est galère, c'est le genre de truc, ça bouge, il faut leur donner des formes. Et bien souvent, si on a une colle qui ne tient pas, dès qu'on la met en contact, eh ben ça tombe, ça ne tient pas donc c'est vraiment très pénible alors c'est pour ça que je vous ai pris ça comme exemple on va commencer à l'appliquer je vais vous montrer la texture et vous allez voir le balai euh, du pot de colle est beaucoup plus gros déjà on voit que c'est des gros poils donc pour faire des choses minutieuses c'est pas pratique contrairement à la extra fluide on peut appliquer dans les coins des choses très très sensibles un peu moins mais en revanche c'est beaucoup plus épais et vous allez voir on va faire un premier test sur un maillon donc c'est un maillon que j'ai préparé hein. j'ai mis un petit coup de lime c'est vraiment encore une fois c'est pour vous faire des démonstrations et voir comment ça réagit alors j'ai sort le pinceau voilà je vais appliquer donc ça s'applique c'est assez fluide aussi hein. ça reste quand même dans, dans l'école on va dire assez fluide mais on sent que c'est épais déjà on sent que ça, ça tire au, au pinceau et là on va venir appliquer donc voilà je vous montre bien la texture on voit on sent que ça force un petit peu dessus ça, ça dissout légèrement le plastique mais regardez je lâche on peut venir écraser chauffer faire une soudure un peu comme l'extra fluide mais vu que c'est plus épais je peux donner une forme à mes maillons le travailler tranquillement et ça tient directement au contact voilà je peux le travailler on peut les écarter donc vous voyez ça tient ça tient et vu que c'est assez épais je peux continuer de mettre mes maillons sans forcément m'arrêter et attendre une heure ou deux selon l'école que vous avez Voilà, je continue tranquillement Mon travail sans en mettre partout sans m'inquiéter car les pinceaux c'est pratique pour pouvoir euh, étaler la colle ça c'est vraiment un plus je vous montre bien j'applique et voilà on peut donner la forme qu'on veut pareil les temps de séchage faut compter un peu comme l'autre hein, au bout de 10 minutes un quart d'heure si vous voulez vraiment être sûr c'est sec Voilà la démonstration pour ces deux cols de chez Tamiya. Maintenant, je voulais parler des solvants. Alors, il faut savoir que ces, ces, ces cols-là contiennent des solvants. Ce sont des produits assez nocifs. Il doit y avoir, je suppose, pas mal de produits chimiques dedans. Et en plus, ce sont des produits inflammables. D'ailleurs, il y a une limite d'âge dessus, je crois qu'il est de 14 ans. Donc c'est un problème, je vais vous dire pourquoi c'est un problème, parce que souvent il y a des éléments de... que vous peignez séparément dans la maquette, que ce soit n'importe quoi, et que vous allez venir appliquer, coller après. Et le problème c'est qu'avec ces cols là, vu qu'il y a des solvants, et eh quand on va commencer à appliquer sur de la peinture, ça va la diluer et ça va faire un véritable massacre. C'est pour ça que la super glue, on va voir avec les exemples tout à l'heure, va intervenir. Donc que ça soit n'importe quelle peinture, du moins que c'est des peintures acryliques. Pour cette prochaine étape, je vous ai peint euh, des maillons en noir, donc avec euh, une peinture acrylique toujours. Et on va venir appliquer euh, l'élément qui est non peint avec de l'extra fluide pour vous montrer le résultat. Et vous allez voir que euh, c'est pas ça du tout. Donc la personne qui connaît pas, qu'est-ce qu'il va faire Il va ouvrir que ça soit celle-ci ou euh, ou euh, la cimente, hein, le, les deux les deux cols de chez Tamir hein. ou une autre marque si les strafluides du qu'il qui a des solvants forcément. Donc là on applique voilà. donc c'est pas recommandé hein. ce que je fais c'est vraiment la démonstration parce que sinon la peinture après elle vient se dissoudre dans le le pot. On voit un petit peu sur la pointe il y a du noir. Alors là on vient appliquer notre maillon. Là, voilà, j'applique, Et là qu'est-ce qui va se passer vous allez vouloir la travailler et voilà je sais pas si on voit bien voilà la peinture, la peinture c'est de la purée et du coup c'est pas terrible du tout, voilà, c'est vraiment à des voilà ça fait des fils, euh, c'est dégueulasse voilà pourquoi on utilise la super glue en gel contrôle alors maintenant je vais vous montrer comment je fais pour coller des éléments qui ont déjà été peints et qui sont assez délicats avec la super glue. donc ce que je fais malgré qu'il y ait une buse très très fine et que ça ressemble à du gel je vais vous montrer voilà donc ce que je fais je prends un cure-dent parce que travailler avec une buse où il y a déjà eu de la colle séchée, c'est pas terrible donc vous voyez, regardez la texture si on voit bien la goutte c'est une petite goutte ça ressemble à du gel donc voilà, par exemple, si je devais appliquer, appliquer la bouteille euh, sur la main de, de ma figurine et qu'elle est peinte, vous voyez, je vais venir mettre un petit point en dessous de la main et après je vais rattraper la bouteille et je la colle Là, je vais vous faire un exemple sur le maillon qui a déjà été peint on a vu qu'avec les cols fluides, ça a dilué. Et là, en l'occurrence, avec le gel, je le mets un petit peu. Et on vient directement appliquer. Ça colle directement. D'où l'avantage de la superglue. Par contre, il faut faire très attention car bah, du coup, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. On a moins d'une minute pour pouvoir l'appliquer avec euh, la superglue. Voilà. Pour les exemples de ces trois cols. On va passer maintenant à la dernière colle que je possède, donc c'est euh, une colle en, en tube. C'est aussi euh, des colles avec solvant, on va faire des tests et on va voir ce que, ce que ça donne. C'est le genre de colle qu'on peut recevoir quand on achète euh, des maquettes en kit ou euh, pour apprendre la maquette. Bien souvent il y a des colles de ce style là. Alors il y a une autre colle euh, que je possède pas, c'est euh, une colle avec euh, une petite aiguille mais bon c'est une colle extra fluide mais c'est pas terrible surtout que l'aiguille sèche bien souvent donc on va faire un test euh, avec cette dernière colle alors voyons voir ce que ça donne on va tester ça on va appliquer sur le noir déjà c'est pas pratique du tout non plus alors, bon, déjà la texture pff, je sais pas trop C'est c'est ni fluide, ni trop épais. On va venir appliquer euh, le maillon. On va voir ce que ça donne. Alors vraiment, la texture... Euh, pff, la texture est complètement... Euh, je sais pas trop euh, dans quoi définir ce, ce genre de colle. Ça colle... Pff, ça colle pas en fait. Ça colle à moitié, ça fait semblant de coller. Euh, en plus, ça fait quand même des pâtés en séchant. On voit que c'est assez épais, donc ça tient sans tenir en réalité. Je vais essayer de rediluer par derrière, voir si ça marche. On en remet. On applique. Ouais, donc ouais, on voit bien ça ressoud. En fait, ça, ça redilue même pas l'ancienne colle et ça fait des fils encore plus gros. En plus de ça. Euh, j'ai l'impression que bah, on voit que la, la, peinte, la, la, la colle elle, elle sèche et elle laisse un pâté donc même si elle est transparente au final quand vous allez peindre vos maquettes par-dessus vous allez voir le, le relief du pâté quoi donc euh, enfin c'est pas c'est pas terrible comme comme colle mais j'ai voulu vous faire la démonstration donc euh, encore une fois je, je le redis je suis vraiment pas là pour faire de, de la pub, donc désolé pour eux-là. ça tombe sur eux. Après, ils ont peut-être de très très bonnes cols à voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo démonstration. Euh, J'espère que ça va vous aider à vous orienter un peu plus dans le choix de vos cols quand vous allez faire vos maquettes. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions et euh, commenter ma vidéo. Likez si c'est pas fait. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut les amis